Mais tu m'écoutes de temps en temps Mais t'es toujours là en train de jouer à tes jeux de merde et c'est le bordel ici Mais nettoie, bordel Putain, mais c'est bon, j'en ai marre, je rentre chez ma mère Ouais, euh, Pizza un peu de bonsoir. Ouais, bonjour. Ouais, j'ai ma, ma meuf qui est partie et, et je sais pas faire à manger. Alors je vais, euh, vais prendre deux margaritas et, et la formule spéciale. C'est bien ça Ouais, euh, la formule spéciale. Ouais, ouais, elle est pas mal. En plus, on arrive en 30 minutes. Hein. Ouais, je vous la mets Ok. Entrez. Ah, mais j'avais demandé son champignon. Ben oui, la pizza.